Le 10 novembre prochain, avec quelques amis, nous allons parcourir l'une des traces les plus belles de Bretagne, qui va du Cap de la Chèvre jusqu'à la pointe du Rave, en se longeant donc la baie de Douarnenez par le GR34. C'est une trace qui fait environ 104 km et 3000 de dénivelé positif. Et quitte à réaliser cette trace et communiquer autour via les réseaux La Planète Trail et l'Instant Outdoor, je me suis dit qu'on allait en faire profiter une association qui est l'association DNF. Alors pourquoi aider cette association Non, ça ne veut pas dire did not finish comme on a l'habitude de le voir dans le milieu du trail. Ça veut dire demain non fumeur. Pour la petite histoire, mon papa est décédé d'un cancer du poumon, il était fumeur. Et on a jeté ses cendres à la pointe du rat, donc qui est une pointe réputée pour ses vents assez violents. Pourquoi jeter ses cendres là-bas Eh bien parce qu'il voulait euh, nous revenir dans la tronche une dernière fois pour nous emmerder encore un petit peu C'était un sacré blagueur. Euh, donc, moi, étant devenu papa depuis maintenant 5 ans et avec une petite fille aussi qui a 17 mois, eh bien, l'une des choses que je ne souhaite absolument pas, c'est de voir mes enfants fumer. Et si vous suivez les réseaux La Planète Rail, vous le savez, le, mes deux missions de vie, c'est de mettre en avant la Bretagne comme étant une terre sportive et culturelle. Et l'autre mission, c'est de lutter contre la sédentarité. Tout ça pour favoriser la santé des gens. Et l'association DNF va tout à fait dans ce sens-là pour améliorer la santé de tout le monde et pour aider l'association eh bien j'ai mis en place une cagnotte avec un objectif de 5000 euros c'est un objectif ambitieux mais les trailers sont réputés comme étant des gens solidaires donc n'hésitez pas à y participer même d'un tout petit euro ou du moins à partager cette cagnotte en disant aux gens pourquoi est-ce qu'ils devraient participer à cette cagnotte voilà, merci beaucoup à tous pour votre participation et n'hésitez pas à nous suivre, il y a un lien dans la description de la cagnotte pour pouvoir nous suivre sur l'aventure et savoir si on va atteindre cet objectif de cette trace de 104 km, 3000 de dénivelé positif en moins de 15 heures. À votre avis, va-t-on y arriver